Je vois qu'il y a eu des résultats sur les animaux qui ont avec 30 millions d'amis mais aussi d'autres choses qui sont en train… De... c'est récent mais beaucoup de choses vont se passer dans l'année qui vient et j'ai mis en place tout un certain nombre d'actions qui vont porter des fruits assez rapidement. Pour l'instant, je dirais que dans mon chemin, dans mon parcours, tout ce que j'ai vu depuis que j'ai fait ces choix me confirme que c'est des choix qui sont bons à la fois pour moi-même, parce que je m'épanouis davantage dans ces engagements, et je pense qu'ils sont, ils sont bons pour autrui aussi, parce que j'en vois les fruits, et, et donc je reste dans ces décisions et je persévère dans ces engagements. Ben, ça met dans la joie!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 Euh, mais encore une fois, ça peut être parce que j'assiste dans la rue à une scène où je me dis mais comment on peut laisser un homme maltraiter une femme et sans réagir J'agis tout de suite. Et donc je ne réfléchis pas aux conséquences. Je me dis on ne peut pas laisser rester indifférent à une scène de violence, à des choses comme ça. Ce qui fait que oui, c'est souvent des, des choses qui m'ont choqué, qui m'ont amené à agir.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 Il y a deux freins qu'on peut rencontrer. Il y a l'opposition des autres. C'est-à-dire que dès qu'on s'engage, on gêne, on dérange. Euh, et là, moi, je vois, par exemple, je me bats pour que dans l'éducation, on fasse évoluer les choses. Mais j'ai des fortes oppositions au ministère l'Éducation nationale. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on fasse bouger les choses. Alors, heureusement, pas tout le monde. Mais il y a des oppositions. Il y a des gens qui n'ont euh, voilà, pas envie que les choses bougent. Il y a des gens qui n'ont pas envie que le système bouge. Je m'engage pour les animaux. Il y a un tas de lobbies de la chasse, de l'élevage industriel. Ils sont totalement contre ça. Parce que ça remet en cause, évidemment, des milliards. Hein, si on arrive à faire bouger les choses. Et donc, j'ai des oppositions très violentes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 mais qui sont en situation de rivalité. Et donc c'est pour ça que c'est un combat, il ne faut pas se décourager. <musique> de surtout pas vouloir faire de grandes choses. Je pense que le risque, c'est que quand on se dit euh, bah finalement j'ai envie de faire quelque chose, mais les problèmes sont tellement immenses que le, la seule manière, euh, pense-t-on, de les résoudre, c'est euh, de prendre tous les problèmes à avoir à le on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose de petit. Il faut commencer par quelque chose de simple et ne pas être découragé par l'ampleur de la tâche. Et ce qui fait que nous, quand on a créé une association pour l'environnement, on avait 25 ans, on s'est dit, bon, on ne va pas changer le monde, mais à notre petit niveau, on va agir. Et lorsque j'écris je, je, un livre, je ne me dis pas, il va y avoir des millions de gens qui vont le lire, même s'il y a 10 personnes qui le lisent et que ça peut changer leur vie, ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas la peine de... Il ne faut pas avoir des grandes ambitions, en fait. Il faut avoir l'ambition complètement mégalo de changer le monde mais se dire qu'on sera un tout petit rouage de ça et que de plein d'autres vont avoir la même ambition mégalo qui fait que chacun modestement fera sa petite part c'est tout ce que nous dit Pierre Rabhi qui est un ami depuis très longtemps et j'adhère complètement à l'idée du colibri c'est à dire que chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie mais c'est pas une seule personne ou un seul groupement qui va y contribuer de manière radicale donc finalement je dirais à la fois avoir cette ambition de dire oui mon action peut aider à l'amélioration du monde mais savoir que ce sera modeste ce sera une petite chose mais si on accumule les petites choses ça fait finalement un résultat assez extraordinaire ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'il y a quelques années j'avais été contacté par la fondation 30 millions d'amis qui savaient que j'aimais les animaux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 Ce que j'ai peut-être qui m'a fait passer à l'acte très vite, c'est que, que j'ai du cœur. C'est-à-dire j'aime les gens, j'aime les animaux, j'aime les êtres sensibles, j'aime les plantes, Enfin, j'ai du cœur, c'est-à-dire que du coup je vibre, j'ai de l'empathie, voilà, et c'est naturel, j'ai aucun mérite. Euh, dès que j'étais enfant, je ne supportais pas de voir un animal souffrir. Quand je voyais une abeille qui se noie dans une piscine, je la sortais tout de suite. Je ne pouvais pas nager pendant qu'une abeille se noie. Voyez donc euh, donc j'ai toujours eu de l'empathie pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Euh, et c'est valable. Je me souviens en Inde, quand j'avais 20 ans, euh, j'ai assisté à des actes euh, d'injustice terrible. J'ai risqué ma vie pour euh, aider des personnes. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. Lorsque je vois une injustice, lorsque je suis face à de la souffrance, euh, je ne supporte pas. Et donc il faut que j'agisse, il faut que je passe à l'acte. Voilà. Donc c'est mon caractère, je n'ai aucun mérite. C'est comme Obélix, euh, tu es tombé dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, Voilà, exactement. Bah là, j'ai déjà lancé beaucoup de choses. Donc, je me dis, je vais continuer d'essayer d'écrire des livres qui font du bien. je vais continuer de m'investir et de soutenir et c'est beaucoup de, beaucoup de temps et d'énergie, hein, ça. Mes deux associations, là, Ensemble pour les animaux et Sèvres, c'est un gros mi-temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup quand même, et un gros mi-temps, euh, non seulement bénévole, mais je donne beaucoup d'argent. Donc finalement, c'est un gros investissement de temps et d'argent et je vais continuer de le faire euh, bah, jusqu'à ma mort, donc c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Euh, donc, j'ai plus le temps là réellement de, de, de lancer moi-même d'autres choses. Par contre, euh, je soutiens plein d'initiatives, c'est-à-dire que j'essaye, notamment euh, sur mon site internet, dans mon post Facebook, de faire connaître d'autres initiatives, de relayer. Euh, j'ai fait un post sur euh, On passe à l'acte parce que je trouve ça formidable ce que vous faites. Euh, il y a plein de petites associations qui émergent en me disant Est-ce que vous voulez bien me parrainer Je dis oui pour les aider. Enfin, j'essaye de soutenir les autres. Voilà. Donc, ça, je continuerai à le faire autant que je peux également. Et puis, je pense que j'ai des projets vers la télévision, le cinéma parce que c'est un média aujourd'hui évidemment euh, qui est très important pour essayer de, de, de toucher les gens, et notamment les jeunes, et j'ai des projets de films documentaires et de cinéma de long métrage pour essayer de diffuser, de faire passer des idées qui sont importantes pour moi à travers ce média aussi, mais ça c'est de l'avenir, euh, Voilà, je suis en train d'y penser, d'y travailler, c'est pas encore fait.